La première question à se poser est celle du lieu d'utilisation de la table. Voulez-vous jouer uniquement en intérieur ou aussi en extérieur Cornio propose une gamme Indoor pour un jeu exclusivement en intérieur et une gamme Outdoor pour jouer en extérieur ou en intérieur. Les tables Cornio Indoor sont conçues avec des panneaux en bois aggloméré. Ces tables offrent un meilleur rebond et sont d'un bon rapport qualité-prix. Moins résistantes au choc que les panneaux en résine outdoor, les panneaux en bois aggloméré sont vulnérables aux intempéries, à l'humidité et au soleil. Les tables sont garanties 3 ans et leur utilisation est restreinte à l'intérieur. Les tables Cornillo Outdoor sont conçues avec des panneaux en résine stratifiée et des matériaux anticorrosion. Elles peuvent séjourner à l'extérieur toute l'année. Elles résistent à l'eau, à la neige, au gel et au soleil. Les tables outdoor sont conçues pour un usage intensif en extérieur comme en intérieur. Tout aussi performants au jeu que les panneaux en bois aggloméré, les panneaux outdoor présentent l'énorme avantage de résister au choc, notamment des coups de raquette. Les tables outdoor Cornio sont réellement ultra durables. C'est pourquoi elles sont garanties 10 ans. Pour bien choisir votre table, vous devez prendre en compte quatre critères en fonction de vos besoins. Le panneau, le verrouillage, l'encadrement et le piétement. Le panneau détermine la qualité de rebond d'une table de ping-pong. Qu'il soit en bois aggloméré ou en résine, plus il est épais, plus le rebond est haut et régulier. Les tables indoor existent en trois épaisseurs. De 19 à 25 mm. Les tables outdoor existent en 5 épaisseurs, de 5 à 9 mm. Pour jouer sous le soleil sans être ébloui, tous les panneaux des tables outdoor possèdent deux types de revêtements anti-reflet, le soft mat et le mat top. Le revêtement soft mat réduit 3 fois les reflets du soleil. Il existe sur les modèles de la gamme Sport Outdoor. Le revêtement mat top réduit 10 fois les reflets du soleil. Il existe sur les modèles des gammes Performance Outdoor et Collectivité Outdoor. Les panneaux des tables Cornio sont disponibles en bleu, vert et gris en fonction des modèles. Cornio a développé un système de rangement breveté, le Compact Technology. Ce système assure un niveau de sécurité optimal, une facilité de manipulation et un encombrement réduit. En ce qui concerne le verrouillage, il existe deux systèmes le Push and Lock et le DSI. Le système de verrouillage Push and Lock est une commande d'ouverture et de fermeture décentralisée à 8 points de verrouillage. La manipulation peut être réalisée par une seule personne grâce aux 8 boutons placés sur les côtés de la table. Le système Push and Lock existe sur les modèles 100 et 150. Le système de verrouillage DSI est une commande d'ouverture et de fermeture centralisée à 16 points de verrouillage. C'est le plus haut niveau de sécurité du marché. La manipulation peut être réalisée par une seule personne grâce aux poignées situées sous les plateaux. Le système DSI existe sur les modèles 250, 300, 400, 500 et 700. Plus l'encadrement est haut, meilleure est la planéité du plateau. L'encadrement de nos tables s'échelonne de 30 à 80 mm. Ils sont tous conçus en alliage acier, zinc, aluminium qui permettent une résistance parfaite à la corrosion. Le réglage de la hauteur de piétement assure la stabilité de la table sur un sol irrégulier. Plus la section du pied est large, plus la table est stable. Un pied large s'enfoncera moins dans les sols extérieurs tels que le gravier ou le gazon. Selon les modèles, les tables cornillo sont équipées de différents accessoires qui facilitent le jeu, le déplacement et le rangement. Des protections sur les coins de table garantissent la sécurité des enfants. Des distributeurs de balles pour des séquences de jeu confortables. Des rangements pour centraliser les raquettes et les balles. Des filets rabattables à la main ou auto-escamotables pour gagner de la place. Des filets réglables en hauteur et en tension des freins pour stabiliser la table pendant le jeu et la sécuriser lorsqu'elle est rangée, des poignées de franchissement pour soulever la table en cas d'obstacle comme des marches d'escalier ou des seuils de porte. Toutes nos tables outdoor bénéficient de roues doubles oversize de grande taille pour faciliter le déplacement quel que soit le sol. Nous espérons que ce guide vous aidera à choisir votre table de ping-pong. Nous vous invitons à consulter notre site afin d'y découvrir l'intégralité de notre gamme. Vous pouvez également découvrir différents modèles et tutoriels en vidéo sur notre chaîne YouTube.